Vous allez faire euh, casquer ceux qui ont le pognon en fait. Parce qu'il y a beaucoup de violence. On vous impose de ne pas aller euh, dans des endroits euh, qui sont économiquement un peu sensibles, notamment aujourd'hui où c'est les soldes quoi. C'est de ma faute. C'est votre faute. Je <rire> soutiens le mouvement, je trouve que ça va pas assez loin. Je vois du, jeu, du rouge sur vous, vous êtes communiste <rire> On est en train de se faire gazer, on crève. J'adore. <rire> on est en osmose avec Macron là. La justice euh, sociale. L'amour. Salut mon cher internaute, alors nous sommes le 19 euh, euh, janvier 2019, il y a beaucoup de 19 dans cette phrase et euh, actuellement je suis à Genève à la gare de Cornavin pour me diriger vers la gare de Perrache à Lyon et participer au mouvement des gilets jaunes pour cet acte 10 et ouais c'est l'anniversaire, ça fait presque ça deux mois depuis le 17 que le mouvement jaune est en marche et acte 10 c'est pas anodin parce que 10, bah 1 plus 0 bah, ça fait 1 donc peut-être que c'est seulement le début, le commencement Toujours un plaisir de visiter cette œuvre architecturale de PRH. Et il y a du rouge, je préfère moi, mais bon c'est bien le jaune aussi. Alors dis-moi ton prénom, ton âge et d'où tu viens. Alors moi je m'appelle Ava, j'ai euh, 21 ans, et je viens de, de Dijon, mais je suis en études à Lyon pour, euh, en école d'art, en concept art. Et donc euh, moi je suis ici parce que euh, je trouve que l'urgence écologique elle est vraiment, euh, elle est vraiment énorme. Et puis, euh, et puis aussi pour la démocratie et, et tout ça quoi, c'est euh, mes principales raisons pour, les, pour lesquelles je suis là. Voilà. Raconte-moi un peu ton combat militant s'il y en a un. Euh, alors... Euh, on va dire que la manifestation Gilets jaunes, c'est la... la première manifestation Gilets jaunes, c'était la deuxième que je faisais dans ma vie. Je crois que ça fait la cinquième fois au moins que je fais les, les Gilets jaunes, je crois. La première manif, c'était pour la 6 sixième république à Paris. C'était la France insoumise. C'était encore une fois une question de démocratie et d'écologie, c'est vraiment ce qui me touche le plus. On boycotte beaucoup la télévision, les journaux euh, qui sont payés par des multimilliardaires, on le sait. Comment tu t'informes et comment tu te conscientises politiquement bah alors c'est principalement euh, donc Facebook et YouTube en fait, donc via votre chaîne aussi. Et, euh, <rire> et donc après, euh, des fois je vais quand même vérifier un peu les sources, tout ça. Euh, donc c'est principalement Internet en fait, Voilà, les réseaux sociaux, tout ça. Ridouane, 21 ans, je viens de Lyon 7. Moi je pense que Macron c'est un gros escroc, c'est un voleur. Voilà, euh, j'espère qu'il va démissionner. Comment il peut taxer les gens pauvres, mais les riches, il les taxe pas. Alors là, moi je trouve ça, c'est injuste. Bon apparemment la foule se met en marche, à ah, la blague, vers euh, je ne sais où, je sais pas où on va, mais on les suit et on va voir si euh, les choses bougent en fait, on quitte la place de cours, je sais pas pourquoi. Allons voir. Pourquoi tu, tu scandes Colomb à la retraite parce que 74 ans qui laisse la place aux jeunes, à un nouveau, à un nouveau gars qui, qui, qui s'occupe mieux des affaires de la ville. quoi. Alors là tu vois, on pourrait, on pourrait coller ça à, à la République, et on a laissé la place à un jeune. Est-ce que c'est le seul critère qu'on devrait retenir Ouais, mais on n'a pas mis un jeune avec un gilet jaune, c'est pour ça que ça va mal. <rire> Quelle est ta revendication à toi ici en tant que gilet jaune, en tant que citoyen français C'est le RIC. Après, voilà. Et revalorisation des salaires, des salaires et des retraites pour les retraités parce que... J'estime que on, moi, à mon camp personnel, en ayant travaillé 43 ans et demi, euh, quand on voit les retraites qu'ils nous donnent, ça fait pleurer. On ne demande pas de toucher des millions, on demande d'être indexé sur le coût de la vie. Simplement qu'on puisse améliorer nos revenus. C'est tout. Vivre décemment de son travail. Voilà. 700 euros de retraite, j'ai, moi. Vous dites 700 euros. Alors qui dit qu'on a plus de 800, c'est pas vrai j'ai pas fini de euh, manifester, moi, je vais continuer. Et les Gilets jaunes, on continue le combat jusqu'à la fin On s'arrêtera pas C'est parti peut-être pour des années, mais on sera toujours là. La revendication qui me fait bouger, moi, c'est d'aller faire casquer ceux qui ont le pognon, en fait. Tout simplement. Voilà. On sait que... Enfin, c'est pas un mystère, on sait que... le, Voilà, c'est le partage des richesses. On sait que le pognon est extrêmement concentré dans les mains, et ça, ça ne concerne pas que la France par ailleurs, mais... Mais on sait que le pognon est extrêmement concentré dans les mains de quelques personnes euh, richissimes et des multinationales. Euh, on sait que les lois, euh, que, que ça se fasse à échelle européenne, mais même que ça se fasse à échelle nationale, à échelle mondiale, sont constamment faites pour les intérêts de ces personnes-là, de ces superstructures-là. Le service public n'étant plus financé ou plus à hauteur de ce qu'il faudrait devient inefficace. On explique que les Pas services publics ne servent plus à rien et on explique que tout ça, c'est l'ancien monde, etc. qu'il faut passer sur d'autres logiciels de pensée pour moi, c'est absolument inadmissible. Les gens qui ont le pognon ont tout à fait le moyen de financer des politiques de répartition fiscale qui sont beaucoup plus justes. Et euh, voilà, moi, l'idée d'aller... Euh Ouais, ben bah, je sais pas, d'aller faire tomber le pognon, d'aller couper la bourse de ceux qui l'ont et re répartir ça, c'est quand même euh, l'évidence même, tout simplement. Alors non, c'est pas la première fois que je manifeste. Euh, J'avais déjà fait plusieurs manifestations euh, en début de carrière, notamment dans mon domaine. Je suis professeur en collège et euh, j'ai suivi les gilets jaunes depuis la deuxième ou troisième semaine. La raison pour laquelle je suis le plus révoltée, c'est vraiment le côté injustice sociale et fiscale, ce que vous m'avez dit. Euh... Ouais, je suis. Là, je suis voilà, moi c'est vraiment le côté partage qui est absolument inégalitaire, détestable, injuste. Ça me révolte complètement. Et euh, évidemment, le côté euh, référendum d'initiative citoyenne, pour lequel je suis complètement d'accord. Pour résumer. Hein. Bah C'est très bien résumé. Merci à toi. Merci à, Merci. à tous les deux. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les gens arrêtent d'avancer. Voilà, là, ils viennent. Voilà, des des, des lacrymos sont lancés dans la foule pacifique qui, absolument, ne, font, ne, font, ne, font, ne fait rien d'autre que de scander Macron d'émission. Qu pas... Ce qui oblige les gens à s'équiper, finalement, pour résister au gaz. Il n'y avait pas de violence du tout là, il y a vraiment une volonté de disperser. On doit reculer, on doit reculer parce qu'on n'a pas de quoi On a pas de quoi à se protéger. On a pas de mal. Les gens, gens scandent justice nulle part, police partout. Apparemment ils veulent pas qu'on approche... Excusez-moi madame, qu'est-ce qui se passe là-bas en fait C'est quoi la place Est-ce que c'est la mairie Enfin, y de en fait. okay, en de il y a qu'est-ce qui protège C'est le centre C'est le centre Ok d'accord. Ok, merci. On est là, on est on On est là, On on voit nettement que les gens ne vont pas à la compassion vu qu'ils s'en vont, tu vois, ils ne vont pas à la castagne il y avait vraiment une volonté de répression directe des populations pacifique c'est dramatique ah. Et on est repoussé au bord du fleuve. Ah, et ça arrache bien déjà, même de loin. Et là à mon avis, clairement, la police empêche les, les manifestants assassins, pacifiques d'accéder aux autres villes. Et pouvez-vous m'expliquer pourquoi vous êtes en blanc vous et pas en jaune Bah ben en fait on est on fait partie de l'équipe du Street Medical et on est là pour, euh, pour apporter les soins de première nécessité. D'accord. Euh, donc est-ce que vous êtes médecin infirmier Est-ce que c'est ça dans votre vie on, est, on a les formations euh, pour le secourisme, de base au moins. Moi je suis étudiant infirmier comme lui. On est là au plus près, on fait les soins. Ensuite on appelle euh, le SAMU et c'est eux qui vont prendre en charge euh, à la suite euh, les blessés du coup. Vous êtes ce qu'on appelle les street médic. Et ça fait combien de temps euh, Parce que ça fait, là, ça fait la deuxième semaine, les deux mois de la ce que ça fait combien de temps que ça existe Ça fait des années. Depuis les mouvements sociaux, ça fait des années qu'ils sont là. C'est des années euh, qu'ils sont là. Ouais. Là, euh, beaucoup parce qu'il y a beaucoup de violence, beaucoup de répression. Du coup, il euh, y en a vraiment besoin. À Lyon, c'est une ville calme, donc ça va, mais... Euh... Calme, calme, on voit que là, derrière nous, t'as la... les CRS qui nous empêchent de passer au centre-ville. Ils ont vraiment bombardé face... assez fortement. Ouais, comme d'hab', hein. Comme d'habitude, hein. Après, ça reste... Euh... Le gaz, c'est pas le plus violent, quoi. Quand ils vont se mettre à tirer euh, au flashball, là, ça va faire des blessés, Voilà, ça va faire des dégâts. Quoi. Et au-delà de votre euh, appartenance au médic aujourd'hui, est-ce que vous êtes euh, manifestant avant tout Est-ce que vous partagez des revendications <rire> Il y a du jaune, moi aussi. C'est quoi vos euh, mot, ah, oui. En un mot, choisissez bien. Quelle est votre valeur La valeur que vous portez le, dans votre cœur le plus Un mot. Alors, un mot, ça serait euh, la dignité. Et toi L'égalité. L'égalité entre tous Donc là, c'est clair, net et précis, t'as la police qui protège des intérêts euh, particuliers, les intérêts privés des grosses multinationales qui se retrouvent dans, dans cette rue piétonne et qui empêchent les manifestants pacifiques de passer. Enfin, vraiment, il y, y a quelque chose de, de, de, de très notable, de très logique finalement. C'est sûr que le feu, ça fait peur, tu vois, mais euh, la violence d'un truc qui brûle, c'est rien comparé à la violence sociale que... Voilà, bah, là du coup, ils, ils se déplacent, ils vont certainement aller l'autre côté. Pareil pour là, donc ils suivent en fait, ils suivent les rues derrière pendant que nous, on suit cette rue-là. C'est le jeu du, du chat et la souris. Ouh Vous pouvez nous filmer, hein Tu vois là, je, je vis la même chose qu'à Paris début décembre, c'est-à-dire que t'as les gens qui évitent absolument la confrontation avec les CRS. En fait, ce qui prouve nettement qu'il n'y a pas de volonté d'aller à la casse. Il y a vraiment ça, tu vois. On évite la confrontation. La population ne fait que de bouger sans arrêt et aller dans les rues pour éviter d'être face aux CRS et à la violence. Pourtant, ces derniers ne font que euh, de barrer la route aux, aux manifestants qui, me souhaitent, qui souhaitent donc par ça manifester pacifiquement et balancent des bombes lacrymogènes pour disperser les gens. Donc voilà, la, la stratégie est nette. Et il faut rappeler que la stratégie des CRS vient non pas de leur bonne volonté, mais du préfet et donc du ministère de l'Intérieur et donc du gouvernement Macron. Pierre-Luc Enchanté de faire parler pour c'est Jamil. Euh, du coup, qu'est-ce que tu fais là Tu me disais en off que étais, tu ne te considérais pas forcément comme manifestant, mais pourtant, tu manifestes. Je suis surtout venu voir un peu aussi ouais, par curiosité, un peu le mouvement des gilets jaunes, curieux de voir comment le mouvement va évoluer, enfin, euh, a évolué surtout par rapport au début, et de euh, voir si s'essoufflait pas et si, euh... et puis de voir comment il est aussi vraiment. C'est surtout ça qui m'importait de voir s'il y avait autant de violence qu'on peut nous montrer, ou genre de choses par rapport aux journalistes et compagnie. Et la réponse c'est laquelle du coup Est-ce que c'est la première fois que tu es là C'est la première fois. Et qu'est-ce que tu observes Bah que c'est plutôt calme. C'est plutôt calme, que ça se passe plutôt bien, qu'il y a les revendications qui sont assez larges. Et c'est ça qui m'intéresse. Ouais. C'est ça. Mais on voit quand même qu'il y a une sacrée répression. On peut pas, pas, on peut pas aller en centre-ville. Il y a la police qui nous encadre partout, ils nous empêchent de passer. Et ça, tu là on commence à sentir, je sais pas si tu sens, ça commence à piquer les yeux et le nez. Euh, comment tu vois ça toi là Comment tu sens ça bah, pour moi c'est vraiment, c'est stratégique, hein, c euh, il, nous il nous impose de pas aller euh, dans des endroits euh, qui sont économiquement euh, un peu sensibles, notamment aujourd'hui où c'est les soldes quoi. je le vois comme ça, je l'interprète, j'en sais rien mais je le vois un peu comme ça et vraiment c'était la bordure de l'endroit où il y a le plus de monde pour les soldes, on n'a pas le droit d'y aller là et ça continue, ça continue. Donc, euh, ouais c'est peut-être pas de la paranoïa, hein, j'en sais rien. Mais. mais très brièvement, là tu t'es en train de boire un coup machin, comment, comment tu vis ça, comment tu vois ça toi qui... Si vous ça aujourd'hui à Lyon Moi je soutiens le côté un peu par rapport à la politique. Il y a un problème euh, au niveau politique, il y a des choses qui ne devraient pas, pas être lieu. Après je comprends aussi le côté les violences policières. Après la haine ça attise la haine. Et disons que ouais je soutiens parce qu'il y a des choses qui ne devraient pas... Comme je disais à mon ami, -à les, quand on voit des comme les Balkani qui sont encore euh, en poste alors qu'en fait c'est toute cette impunité là, tout ça qui ah, que je comprends, c'est pour ça que je comprends le mouvement et il ah, y, y a un problème en fait, un problème de fond. Hein. Tout ça, le, le RIC, tout ça, je comprends que... En fait on n'est pas, pas en démocratie. Et du coup toi, es d'ici, c'est ça T'es de, de Lyon Et euh, tu, tu as déjà participé à ce, euh, au mouvement chez les jeunes Non, j'ai pas participé, par contre je soutiens le mouvement, je trouve que ça pas assez loin. Je pensais qu'il y aurait plus de gens qui seraient prêts à renverser le, le, le gouvernement, mais qui... Ça aide beaucoup plus loin quoi. Enfin, quand j'ai vu les manifestations à Paris. Je me disais pas, pas, pas 1789, mais pas loin quoi. On y va quoi. La révolution, ça aurait pu être ça ton mot d'ailleurs, peut-être avec ce que tu dis mmh, La révolution, ouais, c'est ça. Et bonjour, vous trois. Salut. Vous, je vois de vous rouge sur vous. Vous êtes communiste euh, Ça dépend de quel côté. <rire> Quelle est votre la raison de votre présence ici Très brièvement, en un mot ou deux. Pourquoi tu es là, toi, par exemple eh ben, Je vais le dire très simplement. Ce que j'étais en train de dire à un monsieur que je viens de rencontrer, il euh, y en a ras-le-bol du système oligarchique qui nous dirige. Et par rapport à ça, il faut qu'on se bouge, parce que c'est plus supportable. Partage des richesses. La répartition des, des, des, des richesses, en admettant qu'il y a des richesses, il n'y en a pas la répartition de la pauvreté, mais ça doit être réparti. Et ça doit être réparti de manière transparente sur des critères qui soient clairement définis et adoptés par tout le monde. C'est-à-dire par la majorité du peuple. Et donc vous avez rencontré monsieur, là, son trottoir, ouais, c'est ça Oui, son trottoir, on fait connaissance. Super Finalement, j'ai l'impression que le mouvement des Gilets jaunes apporte au moins une chose, la fraternité retrouvée. La, fraternité, la, la solidarité, l'échange, c'est très important. Et puis euh, prendre soin de, de l'autre. Cette fraternité elle n'est pas totalement disparue, simplement ce système oligarchique qui culturellement déteint sur le patronat fait que dans les entreprises, tout est fait pour que les gens ne se solidarisent pas, parce que ça leur pose des problèmes. Et qui fait que bah, chacun essaie de défendre sa peau et par exemple d'aller livrer des pizzas en étant bombardé euh, comme étant euh, entrepreneur individuel alors que c'est une vaste arnaque. Et si les gens se renseignaient un petit peu, ils verraient que cette arnaque, elle existe depuis très longtemps, par exemple sur le statut d'agent commercial. Mais, euh... Là, vous dénoncez en fait tout simplement la précarité organisée pour la division de la population voilà, mais moi je ne sais pas causer ça, Mais j'adhère à, à la Formulation, à la reformulation De ma pensée, merci Alors avec les interviews qu'on fait sur le bas côté des, de, de, la, de la manifestation, je prends un peu de retard Sur le cortège et euh, je vois que bah, Effectivement en tournant rond, et t'as vraiment la police Qui empêche de passer dans le lieu, le lieu stratégique euh, Qu'il y a euh, dans la ville de Lyon On sur la question <rire> ouais, Un petit peu trop, J'essaie de poser la question, <rire> la question à la CRS derrière C'est comme stratégie, contre, peut, euh... enfin je veux dire C'est que pourquoi on a droit de passer par là, bah, il n'empêche qu'il était prêt à répondre mais malheureusement son chef l'a un peu rappelé à l'ordre d'aller travailler en colonne voilà. <rire> en colonne donc bon on tentera plus tard <rire> alors tu étais en train de me dire quelque chose d'intéressant tu me disais la, la lettre moi je suis venu grâce à la lettre la vidéo que vous avez fait sur la lettre celle où vous avez décrypté la lettre qui m'a convaincu de venir euh, parce que moi je soutenais les, je soutiens les gilets jaunes mais je me suis dit bon allez je vais pas y aller mais là c'est l'élément déclencheur qui m'a fait que je suis passé euh, donc du soutien à, à l'actif c'est de ma faute. C'est votre faute. Eh <rire> ben je suis content tu t'appelles comment José. Enchanté, moi c'est Jamil. Voilà. Et oh, donc euh, tu, avant tu, tu disais soutenir euh, passivement, donc sur internet, voilà, voilà, dans tes proches. Tu soutenais pour quelles raisons euh, Pour le, plus de démocratie en fait. On se sent quand même, euh, moi je suis quand même, j'ai vécu les années 80. Et on était quand même beaucoup plus libre. on était quand même... Là, maintenant, on est devenu replié sur nous-mêmes parce qu'effectivement, il y, y, y a un manque total de, de liberté. Euh, puis il faut participer un peu aussi. Liberté que pourtant Macron, dans ses discours, dit vouloir sauvegarder, dit garant de la liberté, la démocratie, alors qu'en dans le même temps, hein, comme tu as vu, euh, la liberté régresse. Et on le voit là, on ne fait que tourner autour du centre-ville de Lyon. Il nous empêche de passer dans le centre-ville pour manifester pacifiquement. On voit que les gens évitent l'affrontement. C'est ta première fois en manif Qu'est-ce que tu penses de ce que tu vois là bah Là, il nous fait tourner en rond en fait, comme, il, comme sa politique. Ça, <rire> il nous fait tourner en rond, on les flics qui nous caressent là, et puis euh, on tourne en rond, voilà, c'est un carré, mais... Voilà. Dans le carré, il y a le rond, mais euh, voilà, faudrait il faudrait peut-être qu'il sorte du cadre en fait, un peu. Je suis sûr que ça, ça l'aiderait en plus. Merci pour ton témoignage. Merci à vous, et puis continuez. Merci beaucoup. Merci pour, et pour la lettre, alors, trop top. Super. Je rattrape un peu le retard et je vois qu'effectivement on peut pas sortir en fait, on est en tournant rond effectivement tout le temps au centre de Lyon, on ne peut pas sortir ni prendre les ponts, ni au centre-ville, finalement on reste sur les côtés. Et ça, ça a l'air de pas plaire aux gens, vu qu'ils veulent manifester et être entendus, et là sur les côtés, il n'y a personne qui nous entend, tu vois. C'est ça qui est compliqué. Sur la triste. C'est tout ce qu'on Allez, prends un coup. Ah, voilà, on retrouve la foule. On sente la Marseillaise là-bas. Tous ensemble, tous ensemble. Tous ensemble, tous ensemble. Tous ensemble, tous ensemble. Salut, comment t'appelles-tu Manon. Et qu'est-ce qui t'amène aujourd'hui euh, bah Aujourd'hui, parce que je suis depuis le début, et je suis début le début parce que je pense que c'est une de tes premières vidéos. Alors c'était pas sur les gilets jaunes, mais c'était il me semble c'était une vidéo sur euh, en Suisse que tu ouais. t'as faite. Alors je sais plus laquelle, mais peu importe coup, peu importe. Et depuis, bah, je te suis, du coup je regarde, et je suis d'autres personnes, et du coup voilà, donc merci à toi. Merci à toi, parce que c'est grâce à tout le monde en fait que ça existe un mouvement ou, euh, ou une lutte, tu vois. Et là, mais aujourd'hui, si tu es là dans la rue, et pas forcément en jaune d'ailleurs, pourquoi t'es pas en jaune euh, Parce que j'ai pas de gilet jaune. Tout simplement, c'est matériel, point. Exactement, totalement matériel. Et, et pourquoi aujourd'hui, parce que pas les autres, parce que c'est le seul samedi que j'ai eu de libre depuis deux mois. Donc c'est le seul samedi que j'ai pu. Euh, je me suis dit allez cette fois on y va, j'ai rien à faire. T'as le président qui dit que les Français nous nous avons pas le goût de l'effort. Qu'est-ce que tu peux lui répondre à, à Monsieur Macron Si on réduit le travail à ce qui est euh, la qualification de quelqu'un qui donne du temps de son temps pour créer quelque chose, alors euh, bah déjà il y a beaucoup de gens qui le font et qui le font beaucoup trop. Et après. Cette qualification du travail, elle est beaucoup trop restrictive parce que le travail, quoi, une femme euh, à la maison, une femme qui s'occupe de ses gosses, elle travaille. Euh, Quelqu'un bah, qui est étudiant, bah, il travaille. Euh, Quelqu'un qui est bénévole, il y a énormément de bénévoles, bah, il travaille. On ne confondrait peut-être pas là, emploi et travail Ouais, clairement. <rire> Ça bon. et merci pour ta participation. De rien, et puis merci à toi. <rire> On est de nouveau place Bellecour et euh, ben, les gens rebondissent chemin, on peut plus. Bon, on était passé par là tout à l'heure pour faire le tour de la presqu'île et là on est de nouveau poussé par là, là-bas il y a euh, tu vois, il y a là, des gens en jean et cagoulés en noir, on ne sait pas trop euh, quels, euh, que sont ces gens. Ouh, je sens, ça commence à piquer un peu euh, le nez de nouveau. Et j'ai l'impression qu'il y a une stratégie de nassage. Il y a toujours autant de gens, peut-être même plus. Et on reparcourt un tour, hein, autour de la là autour des rues, des riches qu'on m'a dit, qu'on protège. Euh, et quand je dis qu'on protège, c'est que l'ordre, ici, protège les, les rues bourgeoises des beaux appartements et autres euh, magasins de luxe et ça euh, c'est ce qui énerve tout le monde tu vois les gens veulent vraiment manifester pacifiquement dans les rues où il y a un symbole du capitalisme où il y a le symbole du libéralisme qui détruit euh, la justice sociale et environnementale et ça c'est l'objectif que apparemment tout le monde suit ici difficilement t'as le... le gros drone de la police qui nous suit qui nous traque et on se sent bah voilà le je viens de le dire on se sent traqué par le ciel par la terre et ça alors L'écrasante la, la, de majorité des gens sont pacifiques, j'ai vu personne euh, balancer un truc sur les flics quoi que ce soit vraiment, de mes yeux, Et mais ça, ça, ça électrise un peu l'air en fait, t'as vraiment une volonté je pense de pousser à bout les gens à travers ces, ces techniques là, de violence, la, la violence la voici. On voit des gaz lacrymo apparemment. Les gilets jaunes viennent en aide à un monsieur SDF pour qu'il puisse évacuer. Il gaz sévère, attention. Du coup, les gens partent ah bah, Oh putain oh. Faut qu'on aille à droite Je peux te tenir, j'arrive pas à vous les Ah non, mais tiens-moi, tiens-moi C'est euh, le gaz à climogène. Ah, c'est ça Ouais, ah, c'est ça Mais je l'ai même pas vu arriver Il nous est arrivé dans les gars Ils en ont foutu tellement beaucoup, ah. en fait C'est la première fois que tu prends C'est la première que je viens, ouais. Et c'est la première fois que tu te soignes les yeux Ouais. Ah, c'est ma pareil, première manif. Pareil. J'ai euh, hésité à venir et maintenant je suis. cool. Ça sert à rien. Ça sert, ça sert à rien de faire ça, les gars. Alors, mon gars C'est super <rire> Comment tu vis ta démocratie <rire> J'adore hein. vraie... On est en, en osmose avec Macron, là. <rire> tu te sens <rire> comment, alors <rire> Ah, mais euh, ça me fait pleurer. J'ai jamais eu autant d'émotions. <rire> <rire> c'est vraiment vaut mieux en rire mais là franchement c'est dramatique hein. ouais. Dramatique putain, ouais, putain. Ils peuvent il résister là. il ils gazent énormément Pour que les forces de l'ordre qui sont coincées Je sais pas pourquoi d'ailleurs Dans ce tunnel là, euh, bah essayent d'évacuer essaye de, sorti, de sortir Ah il y a des, des bombes qui tombent De partout on nous gaz Pour nous pousser on ne sait pas vraiment où À ce qui paraît on est des centaines à ce qui paraît, bah voilà les milliers qu'on est Thank okay. you. Dizaines euh, de manifestants, enfin, je sais pas si on peut aller, ça peut comme quelques de personnes qui euh, décident d'en découdre avec la police, hein, tu vois, là, essentiellement, c'est des jeunes, mais l'énorme majorité des gens fuient et ne veulent pas euh, la confrontation en fait. C'est vraiment une, une énorme majorité, dont je fais partie, qui euh, évite la, la confrontation et veulent manifester pacifiquement là où on le désire. C'est le principe même d'une manifestation comme celle-ci qui est un débordement, un soulèvement populaire, une révolte populaire. Ce n'est pas euh, contenable, tu vois. Donc euh, là, on essaie de contenir ce qui n'est pas contenable. Et que personnes euh, vont à la confrontation, mais vraiment, c'est disproportionné la manière dont on est traité. En fait, là, ça craint. Putain, il y a toujours ah, cette, bon. c'est ce petit groupe de gens qui là, pour le coup, ont trouvé des munitions. Belle boîte de munitions. ouais, là, il y a des munitions. Parce petit message à nos amis BFM et CNews. Il y a des images à tourner derrière là-bas, donc je pense que. <rire> en fait, ouais, là, on est sur le périphérique, ah, où il y a la circulation qui est complètement ouverte, en fait, hein, finalement. Il euh, y a quelque chose de dangereux. faut euh... passer <-H2> dans la rue chez le Mais, plus. Plus. Mais ça sert à rien ah, il, y a, il y a des putes là-bas, ça sert ça rien. <rire> Mais il y a quoi La a qui en a en a qui en a qui en il a en à partir en On doit aller en en partir Ouais, je pense que Venez sur Lyon. c'est on est en ville oui. Là-bas de là toute façon ah c'est un bah, traquenard. Il n'y a personne, c'est un traquenard, vous allez partir. Mais il y a quand y a même, même, même, même, même, même, même, même vachement de, en fait. quand mais mais... de gens qui sont partis là-bas en fait. Il y a plein de gens qui sont partis là-bas. Ils sont tous dans la merde. Bon nettement, là il y a un gros souci, c'est qu'on est on est sur le périphérique. Et tu as donc ici derrière moi, enfin devant moi, l'autoroute, le début de l'autoroute. Et derrière, tu as de nouveau le centre-ville. Bonjour. Et là, les gens en fait essaient de. De, de, de, de convenir d'une stratégie, soit de se rediriger vers la ville, soit d'aller sur l'autoroute, et c'est hyper compliqué en fait de choisir, les gens du coup ça, ça donne lieu à des euh, échauffements entre gens, les voix montent -le un peu, mais voilà, donc euh, l'idée c'est ça. Y'en a ras-le-bol, y'en a ras-le-bol, on crève la dalle, ça suffit <rire> Bon, là on voit plein de, de violence, on voit plein de violence autour de nous, est-ce que euh, tu aurais un mot à dire à ce propos là Est -ce... Comment tu te sens par rapport à ce qui se passe là par rapport à ce qui se passe, là, actuellement, pour moi, ça me semble un peu évident parce que ça devait arriver tôt ou tard. Macron, avec ses ordres de 800 000 policiers, entre guillemets, n'arrête pas, pas de charcler les gens. Arrête pas de charcler les gens. Au bout d'un moment, ça, ça, arrive ça. ça arrive à ça. Monsieur Castaner aime bien utiliser les flashballs, les gaz. Il justifie l'utilisation il justifie de ses armes. Bon, bah, maintenant, les gens, ils utilisent quoi Des bouteilles Parce qu'ils ont rien. Regardez Christopher Détinger. Le mec, à Manu, il a, il a, il a dispersé... Une horde de 5 flics armés jusqu'aux dents. Ah ouais, ouais, bon. ouais, bon. désolé, ça fait peur. Non, je suis désolé, ouais. Alors, ça, arrive, ça, arrive. ça. Les euh, Merci. Oui, on Un, deux, trois. c'est parti. Il <rire> y ah, a un autre sur Bah, nous voici sur l'autoroute euh, je crois. Les gens approuvent avec les klaxons, comme d'habitude. Donc, mon cher monsieur X, euh, que veux-tu me dire au micro là Qu'est-ce qui te semble important d'être retenu Bah déjà, pour commencer, Macron qui doit dégager, hein. Je suis désolé, il doit démissionner. Combien de fois il a violé les institutions Combien de fois que le peuple retrouve ses droits C'est-à-dire qu'il euh, qu refasse une constitution avec une assemblée constituante. C'est ça le projet, c'est ça le projet. De base, moi j'étais pas vraiment gilet jaune, mais c'était pour soutenir le mouvement global et en fait, je me reconnais quand même pas mal sur toutes les revendications qu'il y a. Une valeur, une seule que tu dois choisir, que tu portes dans ton cœur, c'est laquelle, que tu défends La justice sociale. Enfin là, très clairement, avec tout ce qu'il y a, justement avec les manifestations, c'est la preuve vraiment en elle-même qu'il n'y bah, a pas de justice sociale et moi c'est pour ça que je suis là en tout cas. La Rothschild, dehors, on se retrouve littéralement dans la circulation, tu vois. C'est le premier week-end où on est dispo pour venir manifester et euh, ça fait déjà deux mois qu'on suit le mouvement et euh, qu'on peut pas se mobiliser et donc euh, dispo on vient. Parce que le travail, parce que tout ça quoi. Normalement vous êtes des personnes qui ont perdu le goût de l'effort, vous n'êtes pas au courant <rire> Non, nous on travaille pas, non, non. Quelle est la revendication, la première revendication que vous avez, euh, que vous portez vous deux D'abord toi, le RIC. Une vraie justice fiscale. La démission de Macron. La, l... ouais. On veut plus de ce gouvernement en fait. Comment vous faites aujourd'hui pour vous informer en tant que citoyen On regarde euh, pas BFM TV, on regarde, euh, nous on regarde RT France. Ouais. Le Média. Le Média. Le Média le TV, ouais. Oui aussi sur youtube <rire> voilà il ya des youtubeurs il ya des, des journalistes indépendants qui sont pas euh, comment dire payés par un salaire donné par un patron mais plutôt par euh, une communauté et, et du coup c'est un peu plus sain bon bah on quitte l'autoroute pour euh, nous retrouver en ville de nouveau on est à confiance Il y a des gilets jaunes partout dans les bagnoles Et hey, bonjour vous dans la voiture oui. vous, Je vois que vous avez votre gilet jaune euh, juste euh, ici là Est-ce que vous soutenez ou alors vous voulez juste passer tranquillou <rire> euh, les, les deux mon capitaine Les, les, deux. les deux Ouais ouais non moi je les soutiens bah, faut... Merci à vous Au revoir Ciao. Euh, T'as peut-être ça m'aide pour vous répondre à une question pour Youtube Ouais Aujourd'hui on voit que là y a les, manifestations... les manifestants sont Pacifique à, à 95%. Comment tu juges ce qui se passe derrière là le, le, le fait que les gens sont euh, en train de faire un bar, une barricade. Enfin, quel est ton avis sur ce qui se passe là De manière très large, très euh, personnelle. C'est de l'autodéfense parce qu'on se fait attaquer sans raison, blessé sans raison. Donc euh, on, on est en, en autodéfense aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui jusqu'à la fin. Voilà. On prépare euh, notre autodéfense. Quand tu parles de la fin, c'est quoi la fin c'est la victoire, on n'arrêtera pas avant d'avoir de, de, euh, tout, on lâchera rien. Pour terminer, une question très très directe, quelle est ta valeur à toi, la valeur que tu portes dans ton cœur et qui fait que tu es dehors aujourd'hui Amour <rire> Parce que euh, j'en ai marre de ce monde de brutes euh, et de sauvages. Ils nous rendent euh, des esclaves, ils nous montent les uns contre les autres. On devient sauvage, agressif, violent, stressé, hystérique, euh, pas sympa. Euh, voilà, personne ne parle avec personne, on ne se fait que s'agresser. Il y en a marre Merci, voilà. merci <rire> Et on se dirige vers Perrache. En fait on fait un petit tour dans la ville qui est finalement très sympa hein alors un peu mouvementé, il y a des petites odeurs, il y a des petites sensations, voilà, mais on est entre amis, donc tout se passe bien. Voilà. Pour l'instant, la question est qui et quand va perdre un oeil <rire> C'est horrible, mais on faut bien déstresser parce que c'est un peu tendu quand même. Hein ils sont juste juste ici là C'est quoi là, ils sont cassés. comme un air de révolution. Nous perage, comme euh, la gare par laquelle je suis arrivé tout à l'heure à 13h30 et euh, devant moi la rue Victor Hugo si je me trompe pas c'est ça euh, qui donne quelques minutes plus tard sur la place Bellecour là où a débuté à 14h euh, tout à l'heure la manifestation donc on va boucler la boucle euh, jusque là on va voir ce qui va se passer pas. <rire> rejoignez-nous, <rire> Vous protégez pas, on est pacifique, on va vous attaquer Pourquoi t'es équipé comme ça là T'es un violent Ah pas du tout, non, je suis pas, pas violent, mais ça fait deux semaines que je me fais gazer, que je rentre chez moi, je suis malade, et là ben, là j'en ai marre, donc euh, je défile, mais équipé. Est-ce que pour toi c'est grave ou pas d'en venir à, pour exprimer ton droit de manifester, t'équiper de la sorte bah, C'est grave dans la mesure où ce qu'ils font eux, c'est encore beaucoup plus grave. C'est pas nous qui, qui sommes graves, c'est eux. Eux à, à utiliser des gaz, ça date de 14-18 leur truc là. Et euh, on ressent la même chose que les mecs dans l'étranger là. On est en train de se faire gazer, on crève. Donc il nous faut, il faut qu'on s'équipe, on est obligé. Quelle est ta, la raison de ta présence ici Pour moi le plus important, c'est qu'ils remettent l'ISF. Ils en ont fait un truc, je m'en fous que s'il est injuste pas juste, pour nous c'est un symbole cet ISF. Quand ils auront remis l'ISF, on saura qu'ils veulent discuter avec nous. Pour l'instant, c'est que de la parlotte. Ça va bah, Je suis là parce que moi je finis mes fins de mois, mais je considère que... qu'il n'y a pas de justice, ni de justice sociale, ni de justice fiscale et que. Euh, la richesse, elle existe et qu'il faut la répartir euh, mieux. C'est pour ça que je suis là, je suis là pour soutenir un, un mouvement qui, à mon sens, euh, n'a pas de limites, n'a pas de frontières. Euh, les gens ont compris euh, qu'au-delà de ce qui les divisait, il euh, y avait des choses pour les rassembler. Et les droits inali inaliénables, euh, chacun a besoin de, de manger, de boire, d'avoir de l'air pur, euh, de l'eau, un toit, de quoi se chauffer. Voilà, ça me fait partie de la dignité humaine. Et, euh, et aujourd'hui, il n'y a, a pas de doute à avoir. Euh, la richesse, elle est là, il faut juste la récupérer. C'est comme ça que je perçois le mouvement. Je le perçois comme euh, un socle de base qui unifie euh, tout le monde, quoi. Voilà. Et si tu as une valeur que tu portes au fond de ton cœur, c'est quoi L'amour. Ça paraît con, ça fait un peu déliripi, mais je pense que vraiment, il faut dépasser nos, nos différences. Et l'amour, ça veut dire en fait pas de jugement. C'est très difficile, hein. moi-même, je suis dans le jugement aussi, mais je pense que si on sort tous un peu du jugement et qu'on se dit qu'est-ce qui nous divise, on le laisse de côté et qu'est-ce qui nous rassemble on avancera tous ensemble. Alors, alors, alors, je viens à l'instant de terminer le montage de cette vidéo que tu viens de regarder. Après la dernière interview de la vidéo, qui vient clore la vidéo, je n'avais malheureusement plus de batterie. Et ce qui s'est passé ensuite sur la place Bellecour était plutôt violent. C'est-à-dire que, comme tu le vois sur ces images, euh, des policiers ou je ne sais quelle personne, force de l'ordre, casquée, gagoulée, cela euh, joue un petit peu Call of Duty, tu vois, là, alors qu'il y avait personne qui les menaçait, ont semé le chaos sur la place en lançant des bombes lacrymo à l'aveuglette, comme ça, et puis en tapant des gens, enfin, tandis que tous les manifestants pacifiques avaient déjà quitté les lieux. J'ai voulu que tu suives de l'intérieur une manif, cette manifestation qui, en réalité, un peu comme celle de Paris début décembre que j'ai pu faire, mais aussi dans les autres villes, se déroule quasi toujours de la même manière. La même réponse de l'exécutif qui donne des ordres aux forces de l'ordre, et nous, les mêmes revendications portées par les gens, par les manifestants, par les citoyens, en jaune ou pas. Les mêmes stratégies, comme tu as pu le voir, la répression et l'évitement, le contournement, par une énorme masse des manifestants. Une majorité tellement énorme de manifestants pacifiques qu'il est presque anecdotique, presque grossier au final, de commenter les quelques casseurs que l'on pourrait même justifier sans excuser, nuance, parce que comme me disait un des manifestants, la haine attise la haine. Et c'est peut-être ici tout le cœur de la stratégie du gouvernement, l'objectif même de laisser s'envenimer la situation pour justifier ensuite ces politiques ultra libérales, ultra antisociales. Pour terminer, je tiens à remercier vraiment du fond du cœur toutes les personnes que j'ai pu croiser sur mon chemin ce jour-là à Lyon, samedi dernier, parce qu'elles étaient toutes extrêmement très sympathiques, toutes extrêmement très compétentes dans leur rôle de citoyennes et de citoyens qui pourront, j'espère, demain, écrire démocratiquement tous ensemble la suite de l'histoire française. Et bien sûr, si tu apprécies mon travail parce que c'en est un, oh mon Dieu je t'assure que j'en barre un petit peu quand même hein, Tu peux me soutenir sur tipeee.com slash chose à te dire à partir de 1€ euro. 1€ euro, qu'est-ce que c'est C'est rien mais si vous êtes beaucoup Et bien pour moi, ça fait beaucoup, ça fait la différence, je peux continuer mon travail de manière libre et indépendante donc merci pour votre soutien déjà, les personnes qui m'aident déjà et aussi ceux qui ne peuvent pas le faire. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo parce qu'on a encore mille choses à se dire. Ciao